venus me chercher Un soir Ils sont venus pour me saisir Un soir Ils sont venus me chercher Un soir Ils sont venus pour me saisir Et d'un commun accord Ils m'accusaient Comme Moi. Ils m'emmenèrent dans le prétoire et ils crachèrent sur mon visage. Ils m'insultèrent, me torturèrent et ils se moquèrent. Ne prends pas ma grâce en vain, ne prends pas ma grâce en vain, ne prends pas ma grâce en vain, je t'en prie, ne prends pas ma grâce en vain, ne prends pas ma grâce en vain, ne prends pas ma grâce en vain, je t'en prie.